Salut c'est H1, j'ai oublié de remettre mon micro vu que je suis teubé comme une toupie Beyblade. AAAAAH AAAAAH Je t'ai Coucou Youtube, j'espère que tu vas bien. Ils ont sorti un nouveau mode de jeu, champion de Caldera. En vrai, il est trop bien le mode. Champion de Caldera alors, une expérience en solo où la pression du gaz qui plane dans les airs, la dernière personne en vie, remporte la partie Je vais devoir essayer ce mode de jeu T'as le droit à un redéploiement, pas de zone, pas de goulag Comment ça pas de zone Ah, en gros le, le gaz part et ça se, re, ça, ça se finit toujours en plein milieu, c'est ça Ok chat, bon, bon on va essayer tout ça hein. Ok donc j'ai une Milano pour le corps à corps Je, je pense fortement que je vais m'amuser quand même dans ce mode de jeu Juste je me demande où est-ce que c'est le spawn ghetto Je pense aussi qu'il y a moyen de faire des très belles games Faut juste comprendre où est-ce que c'est le spawn un peu ghetto où tout le monde tombe C'est peut-être un peu pique euh, je sais pas En tous les cas je, je vais win cette game histoire que, euh, que voilà Même si t'as déjà du contenu pour la chaîne principale je, je vais quand même win cette partie Didier si je win cette partie là on est, est d'accord tu restes dormir Non, pas bah, si je fais 30 kills, si je la win. Hein, frérot, 30 kills, il reste, il reste 82 personnes dans la game, je suis dans le trou de balle du monde, hein, arrête-toi. Pourquoi il y a un laser rouge sur cette Milano Putain, ce Milano Il l'a équipé comme un pingouin le mec. Hein. C'est un truc d'enculé de mettre euh, des brouilleurs. Hein. Attends, je suis où, moi Moi, je suis là, pile là où il y a le brouilleur. Mais il est où, le mec, là Oh là là Wow Ça, c'est pas du... Euh... Ça, ça c'est pas un spray de... Oh, non, mais euh, mec... Du coup, le mec m'a mis à 1 HP, il a foutu un brouilleur, il va pas avancer. Ah, si... Tu vas pas aller là-dedans, quand même. Non, c'est pas vrai. Je refuse d'y croire. Non, mais il est horrible, Bah ben, moi je sens que j'ai dans un piège. J'ai le nez moi maintenant. Pourquoi il respawn direct C'est ce mode de jeu qui veut ça. Est-ce que vous pensez que je me sens malin genre d'avoir mis ce viseur ou.. Je suis vraiment trop con. Je me prends pour un. pour un Illuminati j'ai l'impression. À ce propos chat, je dois vous parler d'un truc. Attends, mais c'est quoi ça Ah ouais C'est vraiment parce que tu le demandes lapin. Allez, je prends ton sniper. Il a l'air solide. Mais le pington a été nerf. J'ai repéré quelqu'un de chat. Dans l'immensité, Shaw est un roi. Il 3-6 sera. Allez go les gars, on avance. Prime plus drone amélioré, toute la game, t'enchaînes et tu défonces. Ouais c'est vrai. Là c'est un peu une game en mode euh, en mode papy mais bon tranquille tu vois Rip bitch. Putain, si je gagne, dire Didier, il va, il va rester et tout. Putain, ça me ferait trop plaisir, ça serait trop bien. Ah, je parlais tout seul, excusez-moi. Alors, il y a un mec là, apparemment. Facebook.gg Facebook Facebook Fuck you Fuck you, Facebook Putain de grosse merde Bad teacher Fuck you, man. Fuck you, fuck you. GG, man. Oh, bad teacher. Sorry, not sorry, man. Sorry. Not sorry, maybe. Oh, fucker. Pourquoi est-ce que j'ai le son comme si j'étais sourd On n'entend plus très bien. Ah, là, c'est revenu. Il est super bien ce, ce sniper Et là regardez je suis encore un peu sourd Tu utilises mal les cotons-tiges Mais non c'est le son de ce jeu qui est à chier gros J'ai envie d'aller le branler ce mec là Genre lui faire une grosse branlette à deux mains gros Oh putain ouais Ah oh, ouais j'ai kiffé Je suis sûr que ce mec là il a kiffé aussi mec C'était si intense to end, to Oh j'ai le branlet à deux mains lui aussi gros Man, je t'ai fait la technique du dragon. Je t'ai fait cracher et par la bouche et par la... Oh, non. J'ai je juste plaisir. Aïe, aïe, aïe. Tonton. Ah, tonton, non. Ah, c'est le 1v1 final. Mec, 1v1 one one final. Aussi dire Aussi en anglais, final 1v1. One Nouveau one. mode de jeu 10h53, première win fucker. Je mets ton lit pour, de, pour demain là, Didier. Dis-le à Sophie. The next day. Tu mets.. Je me suis fait piquer partout même à la cuisse. Mec, mec, mec, mec, mec, mec. Mec